Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Christelle, je suis prof de PS à l'Université de Paris. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite séance de relaxation. Euh, je l'utilise souvent dans mes cours de, de pilates. Voilà, donc euh, je voulais vous proposer euh, une petite solution donc, au confinement, au stress. Euh, si vous voulez vous évader un petit peu et surtout euh, vous relâcher, vous évader, vous apaiser. Euh, donc ces dix petites minutes peuvent peut-être contribuer. À votre bien-être et à votre détente. Voilà comme la musique, j'espère que vous l'entendez, c'est une musique tranquille qui va nous accompagner pendant ces 10 minutes. Alors comment vont se passer ces 10 minutes Dans un premier temps on va faire un travail de respiration, dans un second temps plutôt un travail avec un parcours du corps pour se relaxer partie par partie du de la tête jusqu'au pied, et dans un troisième temps, nous allons essayer de, ben, de nous évader un petit peu. Euh, je vais vous inviter à vous, à vous retrouver peut-être sur une plage. Voilà, essayer de, de penser à autre chose. Je, je vous invite à vous allonger sur une surface agréable, ça peut être un tapis, votre canapé. Voilà, trouver un endroit calme euh, sans bruit. Allongez-vous sans croiser les bras, soit les jambes. Essayez vraiment de lâcher prise. Si vous, vraiment vous avez mal au dos, vous pouvez fléchir les, les genoux voilà, pour vous mettre dans cette position-là allongée. Vous pouvez le faire de façon, dans, euh, de façon assise, debout, c'est vous qui décidez. Donc euh, allez-y, je vous laisse le temps de, de vous préparer. donc Vous allongez dans... et vous allez fermer les yeux pour euh, vous concentrer simplement sur votre corps, sur ma voix et sur la musique. Et bien sûr vous entendez peut-être un peu le bruit de l'eau. Vous allez tout doucement inspirer par le nez et tout doucement souffler par la bouche. À l'inspire vous sentez tout doucement votre ventre qui se soulève et à l'expire vous sentez votre ventre qui se relâche. Donc, On va être sur une respiration plutôt ventrale. Sentez tout doucement le ventre se gonfler d'air comme un ballon et lorsque vous soufflez, votre ventre se relâche. Inspirez encore plus profondément, vous sentez le ventre qui se gonfle et les flancs qui s'élargissent sur le côté. Ce sont les côtes que vous avez juste en dessous de la poitrine. Donc, inspirez, sentez le ventre qui se gonfle, les flancs qui s'élargissent sur le côté Soufflez, vous sentez les flancs rétrécir et le ventre se relâcher. Tout doucement, vous sentez vous enfoncer sur la surface dans laquelle, sur laquelle vous êtes allongé. Inspirez encore plus profondément, gonflez votre ventre, les flancs s'élargissent, la poitrine se soulève. Vous soufflez tout doucement, la poitrine se relâche, les flancs se relâchent et le ventre se détend. Vous sentez tout doucement l'inspiration monter et tout doucement l'expiration redescendre. Vous inspirez toujours par le nez et vous expirez toujours par la bouche. Inspirez, sentez le ventre se gonfler, les flancs s'élargir, la poitrine se soulever et l'inspiration monte jusqu'au cou, en haut des clavicules. Vous soufflez, ça part du cou, poitrine. C'est une respiration régulière, calme et profonde. Vous ne bloquez pas votre respiration. Une inspiration toute douce qui monte et une expiration qui redescend. Si vous n'arrivez pas à faire une inspiration complète, arrêtez-vous à la poitrine ou au flanc. Ça n'occupe d'importance. Inspirez. Sentez l'inspiration tout doucement monter en commençant par le ventre, les flancs, la poitrine jusqu'au cou, ça redescend en expirant cou, poitrine, flanc, ventre. Voilà, vous commencez à vous sentir un petit peu plus apaisé, un petit peu plus relâché. Pour vous aider à vous relâcher ou vous relaxer un petit peu plus, on va se focaliser maintenant sur le reste du corps. On va faire un parcours du corps en commençant par la tête. Vous essayez de détendre votre cuir chevelu. Ensuite le visage, on va essayer de l'apaiser au maximum. Aucune ride d'expression au niveau du front. Autour des yeux, aucun froncement de sourcils. Les yeux sont fermés mais pas serrés. Vous relâchez les narines à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous relâchez également vos joues à l'intérieur comme à l'extérieur donc aucune ride d'expression autour des lèvres les lèvres sont légèrement entrouvertes pour souffler vous sentez votre visage apaisé tout doucement vous concentrez maintenant à l'intérieur de votre bouche vous allez desserrer vos mâchoires décrisper vos dents vous pouvez bouger vos mâchoires un petit peu de droite à gauche et laisser, euh, les laisser reprendre leur position naturelle Vous décollez la langue du palais si vous le pouvez, vous sentez euh, cette langue qui, euh, qui flotte dans votre bouche, donc aucune contraction dans le visage. Le fait d'avoir relâché vos mâchoires va permettre peut-être euh, de détendre également donc, euh, vos cervicales. Si vous sentez des légères tensions dans le cou, vous pouvez bouger tout doucement la tête de droite à gauche. Et lui laisser reprendre sa position naturelle. Vous relâchez vos deux épaules, vous les sentez tout doucement s'enfoncer dans le sol, vous relâchez vos deux bras, biceps et triceps, hein, les muscles des bras, les coudes, vos avant-bras, vos poignets, pour vous aider à vous décrisper un peu, relâchez bien vos doigts, vous pouvez les bouger tout doucement et les laisser tomber dans le sol. Tranquillement, on va relâcher les muscles du dos. Ils sont simplement là pour vous maintenir sur le sol, sur la surface sur laquelle vous êtes allongé. Vous relâchez tous les muscles en partant du haut jusqu'en bas, jusqu'au lombaire. Votre respiration est toujours lente et profonde. Vous inspirez toujours par le nez, vous soufflez toujours par la bouche. Vous allez essayer de relâcher les muscles du buste, en commençant par les pectoraux. Vous sentez peut-être légèrement à l'inspire, votre poitrine se soulever et s'affaisser à l'espire. Vous allez relâcher les abdominaux, ils sont complètement neutres. Les obliques, ceux qui vous permettent de faire des torsions, se relâchent. Les abdos les plus superficiels, hein, le grand droit sur le dessus, ce qui vous permet de relever le buste se relâche également, se détende et vous relâchez également les plus, euh, les plus profonds, les transverses. Voilà, tous les muscles sont détendus, le ventre est relâché. Vous pouvez détendre votre périnée pour les femmes. Les sphincters sont également détendus. Voilà, Tout votre buste, votre tête, vos deux bras sont relâchés. Cette détente va envahir votre bassin et les fessiers qui s'y rattachent fessier derrière, moyen fessier sur les côtés. Puis va descendre tout doucement le long de vos de vos jambes, en commençant par les cuisses, quadriceps sur le dessus, les ischio-jambiers qui sont derrière. À l'intérieur de vos cuisses, vous pensez à vos adducteurs qui se détendent également. Vous relâchez aussi vos genoux, vos mollets. Vous relâchez vos chevilles, vos pieds, vos doigts de pied. Voilà, du cuir chevelu jusqu'à la pointe des pieds, vous vous sentez un petit peu plus détendu, un petit peu plus relâché. À présent, je vais vous inviter à vous imaginer là sur cette plage, une plage de votre choix, imaginaire, ou une plage que vous affectionnez. Soit vous vous voyez dans cette position allongée, sur une serviette, ou directement sur le sable, ça peut être le soir, le matin ou dans la journée vous entendez le bruit des vagues qui contribuent à votre détente elles vont et elles viennent doucement un peu comme votre respiration vous êtes toujours concentré sur cette musique hein, qui est plutôt zen plutôt apaisante vous allez essayer de vous représenter ce lieu même si vous avez les yeux fermés vous le voyez ce lieu une mer ou un océan à immense, vous ne voyez pas l'horizon, le ciel bleu, aucun nuage, le ciel qui brille ou alors un lever, un lever de soleil ou un coucher de soleil, vous voyez les petites vaguelettes ou les vagues un peu plus puissantes, vous voyez la couleur de l'eau, translucide, transparente, bleue, plutôt, plutôt noire, plutôt verte, c'est vous qui décidez. Vous voyez la plage, soit de sable blanc, soit de sable noir, soit de galets. Vous voyez soit marcher, faire une balade tranquille, apaisante, relaxante, soit vous décidez simplement de vous reposer, allonger sur le sable et de profiter de ce moment de bien-être, de tranquillité. Vous sentez, si vous avez décidé que vous étiez en pleine journée, peut-être la chaleur du soleil, les rayons du soleil, vous chauffent le corps, le visage, le buste, les jambes, vous rechargez les batteries, vous faites le plein de vitamines. Vous êtes toujours sur une respiration calme et profonde. Vous profitez de ce moment de bien-être. Vous sentez votre corps, si vous êtes allongé, vous enfoncer dans le sable. Si vous marchez, vous sentez la texture du sable sous votre corps. Peut-être une légère bise bouger vos cheveux vous allez prendre une grande inspiration vous sentez l'air iodé l'air pur vous êtes dans un cocon voilà vous êtes dans une bulle protégée du monde extérieur vous êtes sur cette plage et vous êtes en symbiose avec celle-ci vous entendez toujours le bruit des vagues peut-être le bruit des oiseaux Respirez toujours de façon calme et profonde. Vous sentez votre corps se détendre, se relaxer, se relâcher, se déstresser, s'apaiser. Vous êtes en harmonie avec la nature qui vous entoure. Vous sentez le bien-être vous envahir. Respirez calmement, toujours de façon profonde. Voilà, vivez ce moment de détresse, de détente. Vous avez lâché prise. Tout votre corps est détendu, apaisé, relaxé, relaxé, détendu. Je vais vous laisser encore une ou deux inspirations. Profitez des derniers instants de cette plage, de ce moment agréable. Toutes vos sensations ont été en éveil. Et tout doucement, je vais vous laisser revenir, ici et maintenant, dans votre salon ou dans votre chambre. Vous allez tout doucement ressentir sous votre corps la dureté, soit du tapis, soit de la surface sur laquelle vous êtes allongé. Vous allez reprendre conscience des extrémités de votre corps, de vos doigts de pied, de vos doigts de main, de votre tête. Vous reprenez conscience des bruits que vous pouvez avoir autour de vous. La musique va s'arrêter tout doucement. de ce qui se passe autour de vous vous essayez toujours avec les yeux fermés de prendre conscience de votre corps dans la, dans la salle dans laquelle vous êtes lorsque vous souhaitez vous allez bouger tout doucement votre tête de droite à gauche vous pouvez bailler vous étirez comme si c'était le matin voilà. vous faites les petits rituels que vous avez l'habitude de faire pour vous réveiller vous pouvez inspirer un petit peu plus profondément ou reprendre une respiration euh, que vous avez l'habitude d'avoir quand vous sentez un petit peu plus réveillé vous pouvez euh, ramener les genoux à la poitrine en soufflant on peut faire quelques petits automassages vous pensez à vous étirer correctement voilà en baillant étirez vos bras vos jambes et lorsque vous sentez que vous êtes réellement réveillé vous pouvez basculer le corps sur le côté pour revenir à la station assise vous pouvez également ouvrir les yeux pour reprendre conscience de votre corps dans l'espace de la lumière et lorsque vous sentez apte à reprendre la vie active voilà je vous vous pouvez vous réactiver complètement voilà j'espère que cette séance vous a plu et vous a permis de vous détendre un peu de penser à autre chose qu'au confinement et à ce malheureux coronavirus voilà donc si ça vous a plu j'essaierai peut-être de refaire une autre une autre vidéo en tout cas je vous souhaite d'aller bien ainsi que vos familles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir